de jouer les Valets. Retourne jouer la scène, la scène telle que tu veux vraiment la jouer. Telle que tu la ressens vraiment. Donc au fond, tu as le choix de plusieurs routes. Tu peux mettre de côté, lui dire ton avis, lui conseiller d'aller euh, voir le trauma caché derrière, mais quoi qu'il arrive, Ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu as une part prenante dans, dans ce théâtre-là, dans, dans cette pièce de théâtre qui se nomme « Vente de la maison ». Et ce que ton système me renvoie, c'est que tu as du mal à aller sur scène. Et pourquoi il y a une frayeur derrière Une frayeur de... Alors, de petite fille, oui... Par rapport, à son, par rapport à son père, ok, et tu souhaites ardemment être accepté. Tu souhaites ardemment que tout se passe dans la fluidité, sauf, sauf que tout ne peut pas se se, se, se se passer en étant dans la lumière. Parfois, il faut effectivement faire sortir le côté brut en toi. Ce pas le, le mot que je voulais dire, mais ce côté tranché, voilà. Ce côté, je tranche dans le lard. Ce côté, euh, si l'autre n'est pas capable de mettre une limite, peut-être qu'il est bon que je le mette des limites. Parce que cette vente de la maison, cette vente de maison te concerne aussi. Pas parce que tu es sa femme, etc. Parce que tu es dans l'expérience, tu es dans la scène, tu es dans cette pièce de théâtre. Tu es un des personnages. À partir de quel moment je, je te pose ça sous forme de question, mais à partir... De quel moment tu veux être toi-même À partir de quel moment tu ressens cette densité-là, cette gravité qui te fait sentir ce qu'on appelle ancré Et tu te places par rapport à ton mari. Tu te places pas par rapport à toi. Tu. Alors de ce que je vois dans, de, de, ton, de ton mail. Hein. Soit tu te places à, par rapport à ton mari, soit tu te poses des questions. À quel moment tu prends une part active À quel moment tu déclames ton texte Voilà ce que ça me Cesse d'observer. C'est... Oui... Ah ok, je vais dire ça plutôt comme ça. Euh, as, une, as un étage... De ton système qui observe, qui est là à analyser, à dire OK, euh, qu'est-ce que j'ai à faire dans cette. Euh, qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi là-dedans Et c'est très bien. Mais ce, ce que ça, ça vibre comme fonctionnement, euh, c'est effectivement un côté négation de soi, tel que je le dis. Mais pas par rapport au problème d'amiante, par rapport à ton mari, par rapport à toi-même. Donc remets-toi au centre de ton expérience, parce que c'est de toi, c'est de toi qu'il s'agit. Pas de ton mari, pas de la maison, pas de la vente, pas des clients, pas des futurs acquéreurs. Cette situation, elle est là pour te dire, mets des limites, impose ta voix, hein, ancre-toi, c'est ça, s'ancrer, c'est poser des limites. Qu'est-ce que ça veut dire pour le groupe euh, Vivre pour soi on ne peut pas faire semblant de s'apitoyer sur le sort de quelqu'un en disant « Ah, qu'est-ce que je peux faire ?»« oh, le pauvre, il a l'air de souffrir. » Et ne rien faire. Parce que le regard que l'on porte à l'extérieur, même s'il est bienveillant, même si c'est, d'un certain point de vue, c'est bien d'avoir un regard bienveillant sur l'autre, mais en même temps, pour le groupe, pour moi, pour, euh, pour toi, Sylvie, pour tout le monde, c'est ce côté, mais... Au bout d'un moment, arrêtons de penser aux autres et pensons à soi. Qu'est-ce que ça te fait à toi, Sylvie, de ne pas agir dans ta vie Voilà le fond du problème. Ça résonne au niveau couple. Ta relation en couple, c'est parfois, oui, c'est toi qui dois guider. C'est comme si je te disais, bah, tu fais de la salsa ou tu fais de la quise en bas. Et la règle de départ, c'est l'homme guide, la femme euh, suit les directions, les directives de l'homme. Et là, tu t'aperçois que non seulement cette règle peut être euh, retirée, modifiée, que la règle est toujours en place, mais est-ce que c'est toi qui peux guider, temporairement, ou de manière plus longue, ou que les deux peuvent guider Donc c'est ton rapport à ta fluidité, ton rapport à pouvoir changer euh, la forme de ton expérience, et donc de pouvoir changer les limites que tu te crées toi-même dans ta vie. On n'est pas là pour se dire « Oh, il y a une limite !» C'est bien d'avoir conscience une limites. mais qu'est-ce qu'on en fait Comment tu joues avec C'est comme un, de la pâte à modeler une limite. C'est toi qui définis sa forme, sa couleur. Est-ce que tu vas la chauffer au four Est-ce que tu fais une assiette, un bol ou un personnage C'est toi qui définis. Tu as les clés, tu as les rênes.